Bonjour à tous et bienvenue sur Capsule. Ici, chaque mois, on va parler de la musique le plus simplement possible. Et ce mois-ci, on parle à la découverte du jazz, ce genre légendaire. Alors peut-être que pour vous, le jazz, c'est un peu un genre pour les hipsters. Moi, j'aime le jazz. Le jazz, c'est pas que ça, donc venez plutôt découvrir comment le jazz s'est créé, ce qui le rend cool, et puis on partira à la découverte d'un petit groupe fort sympathique que, à mon avis, vous ne connaissez pas. Mettez-vous à l'aise et prenez la capsule. L'histoire du jazz. Alors l'histoire du jazz est un sacré bordel. Le jazz vient du sud des États-Unis, comme Evan Longoria et Calculatrice de Poche. Ce genre est issu du blues, qui consistait à s'appuyer sur un thème musical précis en y rajoutant une petite partie d'improvisation. Et c'est ça le maître mot du jazz, improvisation. Parfois par un seul des musiciens, parfois par tous, les morceaux sont conçus pour durer avec de grandes phases d'impro. En 1910, année dont on estime l'arrivée du jazz, le classique est un genre prédominant, et là où celui-ci consiste à suivre à la note près des partitions toutes écrites, le jazz en a rien à foutre et fait tout l'inverse Et c'est ce qui fait de ce genre issu des cultures afro-américaines un genre d'exception. C'est difficile de vraiment dire ce qui caractérise le jazz, tellement il a évolué et s'est mélangé avec d'autres genres. Bon quand même, on rencontre des éléments récurrents dans les morceaux de jazz. Le swing, une division ternaire du temps qu'on retrouve assez souvent, et qui donne le fameux chabada, les contretemps, l'improvisation, et puis finalement la recherche d'innovation musicale. Écoutez du jazz d'il y a 20 ans, il n'a rien à voir avec le jazz d'aujourd'hui. Des grandes figures du jazz, on en a vu des tas. On peut penser au pianiste Count Basie, ou bien Dave Drobeck. Les très célèbres trompettistes Louis Armstrong et Miles Davis, et puis les chanteuses. Comment ne pas parler de Billie Holiday, voire la bien connue Nina Simone. Pour finir, Charlie Parker, le saxophoniste, voire même le clarinettiste Sidney Batchett. Ils ne sont pas les seuls, mais il y en a beaucoup trop pour tous les citer. Et je vous invite à aller les découvrir si vous ne les connaissez pas. Si vous préférez des artistes plus actuels, vous êtes servi Ils ont tous leurs spécialités, comme Bobby McFerrin, qui se sert de son corps comme d'une boîte à rythme. Si vous préférez les vrais instruments, jetez donc un coup d'œil à Snarky et Peepy, qui sont un véritable orchestre du jazz. Vous aimez la basse pas de problème, Marcus Miller saura vous montrer que cet instrument ne sert pas qu'à faire joli. Le coup de cœur de l'équipe sinon, c'est sans aucun doute le trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf. Son talent et celui de tout son groupe sera à coup sûr vous plaire. Je crois que je ne regarde plus la trompette de la même manière depuis que je l'écoutais. Voyez comment ces quatre artistes se différencient tous, c'est ça la force du jazz. Il n'y a pas une façon d'en faire, mais plein, toujours plus surprenante. Foncez y jeter un œil, ou plutôt une oreille. Normalement avec tout ça vous savez quoi écouter, mais si vous en voulez encore plus, venez donc avec nous voir le groupe du mois. C'est le quartet Pactet. -tête. Pactet, -tête, c'est quatre types vraiment sympas, dont Paco Andréo le leader. Comme le jazz est un style très riche et facilement mélangeable à d'autres, ici on a le droit à un mélange jazz-rock qui passe super bien. Ils ont un jeu de scène vraiment bon, en mettent plein à la vue. Bref, écoutez-moi ça. On s'est rencontrés au conservatoire pour la plupart, avec Thibaut, on se connaît depuis un peu plus longtemps. Et euh, on s'est rencontrés à Chambéry avec Thibault en fait. Et pour les deux autres, on s'est retrouvés au conservatoire à Paris et euh, c'est des, des personnes et des musiciens que, que j'apprécie beaucoup. Je sais pas si c'est réciproque par contre Non, bon voilà. Il y a une compo de, de Thibault, qui est le pianiste, qui est juste là. Et euh, mais sinon, euh, le reste des morceaux c'est moi et, euh, et après on, on fait un travail quand même en répétition où on, on réarrange un peu euh, les choses euh, tous ensemble, en fait. Moi j'entends beaucoup de Paco Andréou. J'ai l'impression que c'est une musique qui vient de nulle part quoi, qui, est, qui est un peu inouïe comme ça quoi, un truc, tombé du ciel. Ben, tous mes morceaux, je les ai écrits plus ou moins en pensant à quelqu'un ou à une ambiance. J'écoute beaucoup de, de musique classique aussi, des compositeurs comme euh, Dutilleux, Ravel, tout ça qui m'inspire beaucoup. Et, euh, et voilà aussi beaucoup de jazz, euh, et mais plein de jazz différents, un, un peu de Free aussi. Euh, voilà, je pense que ça vient un peu de, de toutes ces choses là. De, de, de transmettre quelque chose qui touche les gens. Alors après, de quelle manière ça les touche, qu qu'est-ce qu que ça leur évoque, tout ça, euh, ben, c'est un peu à eux d'imaginer, mais, euh, mais dès, à partir du moment où il y a émotion euh, dans le public, euh, c'est gagné. Je m'appelle Étienne Renard, je joue de la contrebasse au sein du Pactet. Je suis particulièrement content parce que je suis secrètement amoureux de Paco Andréo. Et euh, je vais passer le micro à mon voisin. Moi c'est Thibaut, je suis pianiste du Pactet. Euh, et je suis très content aussi de faire partie de ce groupe avec ses vieux copains maintenant. Je vais passer mon euh, le micro à, à mon voisin. Alors moi je suis Eli batteur du pac-tête, ah oui, pardon la caméra, bonsoir, euh, j'ai rencontré Paco dans un stage de cuivre au monastier, mais je l'ai rencontré à la contrebasse, et quand je l'ai vu au, à l'euphonium, parce qu'il fait aussi l'euphonium, j'ai pas compris qui c'était, mais je savais que je le connaissais, et du coup je me suis rendu compte que je m'étais trompé dans l'orthographe de son nom dans mon répertoire de téléphone, j'avais marqué Andréou avec un U, parce que je pensais qu'il était argentin. On a ce projet-là juste en quartet et un autre projet où on, a, on invite un quatuor à cordes, en fait. Et, euh, et puis on va enregistrer un, un album, du coup un double album, donc juste la formule quartet et le deuxième album c'est quartet plus quatuor et ça, ça se fera à la mi-décembre et il sortira, on l'espère, entre mai et voilà, mai-juin. Pour un mot de la fin, ben, jupe. Et c'est déjà la fin de ce premier épisode de capsule, on espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, vous abonner à la chaîne, laisser un petit commentaire et même un pouce bleu, c'est vraiment le genre de soutien qui nous fait plaisir, merci à vous. En tout cas, rendez-vous mercredi 1er mars pour le prochain épisode de capsule, et n'oubliez pas, pour préserver votre santé musicale, c'est une capsule par mois.